Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma formation Comment je gère mon stress Comment je peux maîtriser mon stress Comment j'apprends à me déstresser Le stress, malheureusement, nous y sommes tous soumis. Les facteurs de stress sont innombrables. Que ce soit au niveau individuel, dans le travail, dans la famille, avec le voisinage, au niveau du lieu où l'on habite, au niveau de l'État avec tous les problèmes sociaux, économiques et politiques, au niveau mondial, les guerres, le réchauffement climatique, nous n'avons que des sources de stress. Et nous, eh bien, au milieu de tout ça, il ben, faut qu'on survive. Je vais vous expliquer ce que je fais pour moi. Ces techniques, je les utilise dans mon cabinet parce que je suis toujours en activité.